Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du plan d'exécution. Le plan d'exécution, c'est quelque chose qui va être calculé par le serveur SQL Server lorsque vous lui envoyez une requête. N'importe quelle requête. Par exemple, ici, je veux sélectionner des contacts qui s'appellent Garcia. J'exécute la requête et j'obtiens un résultat. Vous allez me dire, euh, oui, tant mieux. Effectivement. Mais comment avez-vous obtenu ce résultat C'est-à-dire que vous allez demander au serveur de sélectionner des contacts. Le serveur... Comment va-t-il faire Eh bien voilà, c'est à lui de prendre la décision parce que vous, vous n'avez posé qu'une question, vous avez dit « sélectionne les contacts » et vous n'avez pas dit comment faire. C'est donc au serveur de choisir sa stratégie. Et cette stratégie s'appelle un plan d'exécution. Et cette stratégie est choisie par un module de SQL Server qui s'appelle le moteur d'optimisation. Donc, le plan d'exécution, c'est la stratégie que va mettre en œuvre SQL Server pour exécuter votre requête. Vous pouvez le voir. Vous avez ici différentes options, vous avez la possibilité d'afficher le plan d'exécution estimé. Si vous faites ça, ça équivaut à appuyer sur CTRL L, vous allez envoyer la requête au serveur et le serveur ne va pas l'exécuter, mais va faire ce calcul de plan d'exécution et vous retourner un résultat qui est l'affichage graphique de ce plan. En fait, ce plan d'exécution, c'est du XML il va être généré par le moteur d'optimisation en XML, vous allez voir ici une représentation graphique dans Management Studio, mais vous pouvez tout à fait faire un clic droit et ensuite afficher le XML. Vous avez dans ce XML beaucoup d'informations spécifiques qui n'apparaissent pas au premier coup d'œil dans la représentation graphique, et donc je vous encourage à acheter un coup d'œil. Il y a plein de choses intéressantes. Ensuite, ce plan d'exécution vous pouvez aussi lui demander d'avoir des informations supplémentaires après exécution. À ce moment-là, vous allez appuyer ici sur « Inclure le plan d'exécution actuel ». Si vous faites ça, il vous faut maintenant exécuter la requête, le moteur d'optimisation calcule le plan d'exécution, exécute la requête, et ensuite on ajoute des informations d'exécution au résultat pour vous montrer dans cet onglet le plan d'exécution qui est le même mais qui contient des informations supplémentaires. Par exemple, si je laisse ici ma souris sur la flèche, je vous agrandis un peu ça, on va voir qu'il a estimé un nombre de lignes, on le voit ici, il a dit « Oh, il doit y avoir 104 lignes ». Et cette estimation, eh bien, elle est faite, bien entendu, au moment du calcul du plan, donc ça vient du plan estimé. Mais après coup, SQL Server a peut-être une différence de nombre de lignes qu'il a dû récupérer et il vous inscrira donc cette différence dans nombre réel de lignes. Si vous avez une différence entre les deux, c'est que le moteur d'optimisation n'a pas eu de bonnes informations. Bon, si vous avez une petite différence, ce n'est pas grave, mais si la différence est importante, ça peut être un signe de problème. Donc c'est intéressant de regarder le plan d'exécution pour vous rendre compte de ce que fait SQL Server avec votre requête.